Salut les artistes! Si je vous dis qu'il y a des personnages gays dans les dessins animés pour enfants, vous allez me dire, ah non, c'est trop pas possible. Eh ben si, ça existe. Il existe bel et bien des personnages plus ou moins ouvertement homosexuels dans les dessins animés. J'ai trouvé des personnages LGBT dans 9 cartoons. Et les cartoons, ça me connaît. Car tandis que toi, tu regardes les anges. Non mais allô, quoi. Moi, je mate des dessins animés. Premier dessin animé, et pas des moindres, vu que c'est un Made in France. Je parle des Azins de l'espace, diffusé pour la première fois en 1997. Pour les rares qui ne connaissent pas... C'est une bande d'extraterrestres qui s'échouent sur notre belle planète et trouvent refuge dans une maison pas si abandonnée que ça. Car ils doivent souvent faire face à des locataires qui envahissent les lieux et menacent leur anonymat. Ils se déguisent donc grâce à leur super machine pour faire fuir ses squatteurs. Mais où est le personnage gay ici Je pense que vous avez deviné qu'il s'agit de... Candy. Malgré son attitude efféminée, qu'il est une chambreuse très girly et qu'il s'habille constamment en femme Candy est bel et bien un homme, car les personnages de cette série parlent de lui au masculin. Et il n'est pas rare de le voir faire des yeux doux à d'autres mais aussi. Et si vous ne me croyez pas, c'est marqué noir sur blanc sur Wikipédia. Si Wikipédia le dit, c'est que c'est vrai. Donc pour résumer, Candy est un extraterrestre gay, et efféminé, qui aime se travestir. Au même titre que cli dans Lilo et Stitch et Roger dans American Dad. Steven Universe, sorti en 2013. Ça relate l'histoire de Steven et des Gemmes de cristal, des femmes extraterrestres au pouvoir magique. Leur quotidien est généralement de sauver la terre de l'envahisseur. Entre nous, j'adore cette série. Oui, and the Crystal Gems. L'une des facultés des Gemmes, c'est de pouvoir fusionner entre elles. On comprend très vite que la fusion symbolise le couple. Surtout quand on voit Grenat, qui est la fusion entre saphir et Ruby. C'est certainement le couple le plus amoureux de la série. Je tiens à préciser que les Gemmes sont uniquement de sexe féminin. Donc, sexe féminin... Égal couple lesbien Dans certains pays, l'idée d'un couple homosexuel passe tellement mal qu'il a fallu censurer la féminité de Ruby En lui collant une moustache et un gros sourcil hideux Mon Dieu que c'est moche Je sais pas vous, mais elle vous fait pas penser à un célèbre plombier moustachu comme ça Here we go et pour preuve que la fusion repose bien sur l'homosexualité, à l'origine, la fusion entre Grenat et Pearl devait se finir avec un baiser sur la bouche, comme on témoigne le storyboard d'origine. Mais ça ne s'est jamais fait, et à la place, Pearl est jetée dans les ailes. Tiens, en parlant de Pearl, il y a aussi une relation entre Pearl et Rose. Pearl voue une admiration sans faille à Rose Quartz. Elle a un sentiment très fort envers elle. Elle est même devenue jalouse de Greg, dont Rose tomba amoureuse. Et Pearl s'embête à la gemme la plus affectée par la disparition de Rose Quartz. Dans ce dessin animé là, je pense qu'on peut parler d'homoparentalité, vu que ce sont trois femmes qui ont pris l'éducation de Steven en main. Bienvenue chez Les Logs, sorti en 2016. Cette série se base sur la vie de Lincoln Loud et de ses 10 sœurs au caractère unique. Dans ce carton, on retrouve un couple homoparental. Il s'agit de Howard et Arnold McBride, les papas de Clyde, le meilleur ami de Lincoln. Ce sont des papas extrêmement protecteurs, voire papa poule. Ici, c'est ouvertement dit, aucune supposition à se faire. Les papas de Clyde forment bel et bien un couple d'hommes qui élèvent leur fils. Et Clyde dit distinctement « mais papas ». Clarence, sortie en 2014, ici on suit les aventures de Clarence, un jeune garçon de 10 ans, un peu beaucoup naïf sur les bords Jeff l'ami de Clarence a deux mamans, DJ et Sue Et dans ce même cartoon, il devait y avoir une scène où deux personnages masculins s'embrassaient sur la bouche Mais ceci a fini par être censuré, et à la place, les deux hommes s'embrassent sur la joue Bah oui, nous les gays on s'embrasse sur la joue, on est très soft Je t'aime Ah oh, tais-toi et embrasse-moi grand fou en fait, Cartoon Network s'est dégonflé à la dernière minute. Ils n'ont pas justifié le pourquoi du comment de cette censure, certainement la peur de la réaction de certains téléspectateurs. Et cette censure n'a pas plu à Skylar l'auteur de la série, qui l'avait fait comprendre au travers de tweets, maintenant supprimé. Car oui, n'a pas été mis au courant de cette censure. Mais enfin les gars, c'est sa série Mais dites-lui quand vous faites des changements Mince Docteur Lapeluche, sortie sorti en 2012, c'est Dottie, une fillette de 6 ans qui joue au docteur avec ses jouets en prenant exemple sur sa maman, elle-même médecin. Dans un épisode, une famille homoparentale est mise en avant avec deux mamans et leurs deux enfants. De plus, le doublage de ces mamans est fait par deux actrices lesbiennes, Blanc Sky et Portia Rossi. Une association tournée soi-disant sur le bien-être de la famille ont tenté d'interdire l'épisode car ils trouvaient à dire que Disney tentait d'imposer un modèle parental corrompu. Mais ils n'ont pas réussi à supprimer l'épisode. C'est balou et le but de cet épisode était de montrer que les familles homoparentales sont des familles normales. Et c'est le cas la légende de Korra, sortie en 2012. C'est la suite de la série Avatar, dernier maître de l'air. Où c'est Korra qui devient la nouvelle Avatar et doit faire face à ses responsabilités grâce à sa maîtrise des quatre éléments. Durant toutes les saisons, on peut voir Korra et son ami Asami se rapprocher peu à peu. Et on suppose que leur relation est bien plus que de la simple amitié. Korra se confie plus facilement à Asami. Elle rougit quand on lui fait un compliment. Mais le doute s'amplifie au dernier épisode de la dernière saison. Où on voit les deux femmes disparaître dans un halo de lumière main dans la main. Il y a de quoi laisser planer un gros doute. Et ces gros soupçons sont dissipés. Car les créateurs nous le confirment. Kurai et Asami sont amoureuses Mais la suite de cette aventure est uniquement à voir dans un comics Et je pense pas qu'il y aura d'adaptation télévisuelle avant un bon moment Sourire d'enfer, sorti en 2001. C'est le quotidien de Charlotte, une adolescente de 13 ans qui doit faire face à des problèmes de son âge. Et son appareil dentaire ne lui facilite vraiment pas la vie. Ici, si, c'est un personnage secondaire qui va nous intéresser. Il s'agit de Dion, le mentor de Charlotte au collège. Son surnom lui vient de sa diva. C'est l'inglion. Tu encore Il est excentrique et sa grande passion est la couture. Non, ça va, on n'est pas du tout dans le cliché là. On ne sait pas tout de suite qu'il est gay. On l'apprend bien plus tard dans un épisode où il est au centre. Dans cet épisode, Charlotte se met en tête de lui chercher, je cite... Le bon Et comme par hasard le bureau de sa mère se fait rénover par un décorateur d'intérieur Qui lui aussi est gay A en juger le nombre l'arc-en-ciel qui est autour de lui Ce mec il a vraiment envie qu'on sache qu'il est gay Oyez Oyez les gens Je suis gay Bon finalement Charlotte foire son coup, ils se mettent pas ensemble Malgré que le fait que le mot gay ou homosexuel n'est pas mentionné une seule fois On comprend que cet épisode est un hommage à la communauté LGBT Un y est un magnifique arc-en-ciel de Aventure Time, sorti en 2010. Ça parle des aventures loufoques de Finn, un humain, et de son chat magique, Jack, dans le royaume What the fuck de WOOOOOOOO. Mmh. Ici, il s'agit de la princesse Bubblegum et de Marceline la vampire. Leur relation est très floue, mais d'après Olivia Olson, mmh. la voix originale de Marceline, mmh. et de Paul Dunton mmh. réalisateur de la série, ces deux personnages furent en couple par le passé. Il devait y avoir une scène qui montrait cette relation, mmh. mais elle a été placée sous contrainte judiciaire, et donc jamais diffusée. Ce qui complique un peu la compréhension de leur relation. Mais il y a quelques indices par-ci par-là. Bon, on connaît tous Titov, BD du célèbre Zep, adapté en 2010 en animation. C'est ce jeune garçon à la mèche jaune qui a une vision très particulière du monde des adultes, ce qui lui attire souvent des ennuis. Et il n'est pas rare de l'entendre lui et ses amis parler d'homosexualité. Euh, pardon, m'homosexualité. Car c'est comme ça qu'il prononce dans le dessin animé. Eh bien, il y a un épisode qui est spécialement consacré à l'homosexualité. Le père de Titoff est invité, lui et toute sa famille, à manger chez son patron, qui est lui est gay et en couple. Titov se met en tête de faire un exposé sur eux, car il est considéré comme une espèce d'extraterrestre à étudier depuis près. Ah oui, les extraterrestres! On vient d'appeler un italien Et il finit par conclure que les homosexuels sont des gens comme les autres. Et ça, c'est sûr qu'il faut temps prouver. Et si vous dites le contraire, c'est que vous êtes con. Voilà voilà, j'ai fini mon petit tour sur les personnages LGBT. J'ai dû certainement en louper plein. C'est vraiment des recherches très fastidieuses. Et j'ai pas réussi à voir tous les épisodes que je voulais. J'ai dû me baser sur les très rares articles qui en parlent, et beaucoup sont dans des langues étrangères. Voilà, pour vous dire c'était un peu compliqué. Mais à mon avis, ça doit se justifier parce que ce type de personnage est vraiment rare. Mais ça se développe petit à petit. Et ça, c'est bien. Et qui sait, ça sera peut-être tout à fait banal de voir deux hommes ou deux femmes s'embrasser dans les cartoons. Ou dans la rue. Moi, j'y crois. Bon, mais sur ce, je vous laisse, c'est bientôt l'heure de Gully Good. Ah ouais. Eh, hey, tiens, si vous avez trouvé d'autres mots dans les dessins animés, dites-le moi en commentaire de cette vidéo.